Bonjour, c'est Alain. C'était un plaisir de vous aider dans l'apprentissage du français en 2019. J'espère pouvoir continuer avec la nouvelle année qui commence. Je vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne année, une bonne santé. À bientôt